Ici, ce qu'on fait, c'est du design graphique, du design imprimé, du design web. On est spécialisé en branding et aussi, on fait du design événementiel. Je suis Julie Bernèche, maman de deux enfants et une femme entrepreneur très heureuse. J'avais trois ans, puis je ne savais même pas le mot « graphiste » et je voulais être comme ma tante qui travaillait à l'Office national du film en tant que graphiste. Je m'assoyais avec elle euh, sur un, la, la grande table à dessin, puis euh, je, je rêvais de, de travailler euh, dans le domaine artistique. Mon équipe en trois mots sont authentiques, sont humaines et complémentaires. Ce qui me rend fière de travailler chez Joe Design, c'est vraiment l'équipe qu'on a réussi à mettre en place. C'est également la culture d'entreprise qu'on a mis en place, en fait. le matin, quand on vient au travail, on n'a pas l'impression qu'on vient travailler, on a l'impression qu'on vient rencontrer à la rencontre d'une de deuxième famille. Ma vision, c'est d'être vraiment un, un endroit où les gens veulent venir travailler, veulent venir partager leurs talents. Ce que j'aimerais dire à mes employés, c'est que je suis tellement fière d'eux, Puis ils ont tellement de talents et de, des belles personnalités euh, qui font rayonner Jew Design de façon euh, magistrale. Sincèrement, je ne peux pas être plus comblée.